comment apprendre à la connaître discuter avec des inconnus c'est pas toujours facile alors intéressez-vous à elle utilisez les profils détaillés mythiques pour obtenir plus d'informations mais dans la limite du raisonnable vous n'êtes pas Sherlock Holmes n'hésitez pas à parler un peu de vous et à vous montrer sous votre meilleur jour mais mentir est vraiment déconseillé, car la vérité finit toujours par éclater et qu'une belle rencontre est basée sur l'honnêteté.